Salut à toi Yamak, tracer freerunner. Aujourd'hui on se retrouve sur le merveilleux spot de la cathédrale à Evry pour apprendre ensemble un des mouvements les plus basiques, la planche. Je vais d'abord commencer par t'expliquer les trois mouvements de base de la planche et le positionnement de début. Et ensuite on va petit à petit avancer avec quelques conseils pour améliorer le tout. D'accord Alors viens par là. Déjà, ce que tu vas faire, c'est trouver un mur qui agrippe assez bien, qui n'est pas trop haut, pour que tu puisses l'attraper facilement et travailler tranquillement en répétant, sans avoir à faire une centaine de coups basse D'accord Une fois que j'ai trouvé mon mur, je vais aller chercher à empoigner le mur et placer mes pieds ni trop bas ni trop haut pour avoir une bonne mobilité et si possible en les décalant pour être un peu plus stable sur le mur. Ça va m'aider évidemment à faire ma force de traction. Alors, une fois que j'ai le positionnement Voilà les trois étapes La première, ça va être une traction Explosive, je veux que le menton dépasse Bien du mur, d'accord La deuxième étape, ça va être de venir Claquer les mains au dessus de l'obstacle Et ici, je dois être En gainage, d'accord, je ne peux pas laisser mon corps tomber Non, il faut qu'ici je sois assez fort pour tenir Une fois que j'ai ce mouvement là, je vais essayer d'amener mon corps Vers l'avant, tout en poussant Donc, la force qu'on utilise Pour les pompes les dips etc c'est ce qui fait que c'est un mouvement assez complet qui réunit plusieurs forces de base pour le haut du corps on y va c'est parti je te fais une petite démonstration j'empoigne le murs, je place mes pieds et je vais faire ma traction attention tout en utilisant les pieds Donc je pousse sur les jambes et je tire sur les bras Poussez, tirez. vous avez vu je dépasse bien du mur la deuxième étape je claque le mur je claque Là, il faut que je tienne absolument, mais que je ne reste pas trop longtemps, sinon c'est pas digne. Je vais venir tout de suite pousser vers le haut. D'accord Une fois que j'en suis arrivé là, je pourrai monter sur le mur de différentes façons. Je vous montrerai à la fin. Alors, pour les débutants, on va voir une autre manière de monter. Ça, c'est vraiment si vous êtes encore léger sur les tractions, ou si vous n'en avez jamais fait que vous voulez quand même essayer de monter un mur. Je vous montre, le point de départ est toujours le même. prends mon mur, je place mes pieds et je vais venir tirer pour venir placer les couilles. D'accord C'est beaucoup plus facile que de venir placer les bras. Et ici je vais venir rouler sur les coudes pour aller poser le ventre. Une fois que mon ventre est posé, j'ai plus qu'à pousser et monter sur le ventre, D'accord C'est exactement les mêmes étapes. On a toujours la force de traction, le petit gainage et la force de pousser à la fin, sauf qu'on le fait de manière plus simple, mais quand même moins efficace. Une fois que j'arrive à rouler les bras, ce que je vais faire, c'est essayer de me rapprocher de plus en plus, de poser les mains, et pour ça, au lieu de venir rouler les bras, je vais essayer de poser les coudes et de cette position-là, pousser sur le mur, d'accord Alors, les petits conseils pour la fin. Premièrement, pour la force de traction, je veux que tu fasses minimum 5 tractions dépassées. D'accord Pour la force de gainage au milieu, c'est très simple. Je fais des tractions, je m'arrête en haut et j'essaie de tenir le maximum. Ou par série de 10, 20, 30 secondes. Juste pour avoir cette force de tenir quand je suis dans cette position. Et ensuite, pour la fin, pousser. Évidemment, on va travailler sur des pompes, des dips et tout ce qui nous sert à pousser. J'avais dit que je reviendrais sur la fin je suis tout en haut une fois que je suis ici je peux soit décider de monter avec la jambe c'est pas hyper gracieux et en plus ça nous fait perdre pas mal de temps si on veut être plus rapide je vais venir regarder mettre un petit coup de pied derrière et faire un petit saut de chat pour monter beaucoup plus facilement alors je te montre une dernière fois la planche complète avec ce mouvement là et tu vas voir que c'est super efficace je pars de là monter bosser merci à toi d'avoir regardé cette vidéo si tu veux en voir d'autres évidemment tu nous écris un commentaire tu nous laisses un pouce bleu si tu n'es pas abonné fais le parce qu'on a chaque jeudi des tutos qui arrivent à très bientôt pour une prochaine vidéo